Bah, J'avais pas vraiment d'objectif en venant sur cette Coupe du Monde. Mais sur les qualifs et les demi, je me suis senti vraiment bien dans les voies. J'y suis allé sans pression et j'ai mis des bons runs en qualif et en demi. Et en finale, petit coup de mou, mais mentalement, j'étais bien présent. Mais c'était vraiment cool quand même. Ouais, euh, là, c'est beaucoup d'émotions après le ouais. podium. On a eu des grosses pensées pour Luce. Euh, ben, la finale, euh, ouais, j'ai vraiment euh, grimpé à l'instinct, un peu comme ce qu'elle disait dans ses, ses mots. Et euh, La voie, ouais, c'était un alignement d'étoiles. Il y a eu tout ce que je kiffe, euh, des mouvements engagés. Euh, après, la haut du placement, de la technique et, euh, et j'ai mis un run euh, parfait. C'était juste incroyable. J'avais des étincelles dans les yeux. C'était ouais quand je tombe, un frisson... Euh, je le souhaite à tout le monde, ça, de le vivre au moins une fois, c'était magique. Et après, ben, ouais, juste de la folie, je regarde ce qui se passe et je me dis, mais c'est un truc de malade, il se passe quoi là, c'est dingue. Et voilà, podium en Coupe du Monde de Deep, franchement, incroyable. Je suis hyper heureuse et c'était de la grimpe, juste du pur bonheur.